Avez-vous déjà vu des tortues qui baisent Yo tout le monde, salut, c'est Squeezie. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouvel jeu vidéo que vous m'avez conseillé de jouer. Ce jeu n'est rien d'autre que Tank Duty. Et on va tout simplement exploser la gueule de d'autres tanks avec nos tanks, avec des munitions, des couilles, des bêtes. Maintenant, oui. Ok, c'est parti. Là, on a un gros tank. Ah. Oh putain, la vitesse à laquelle ça va! Et c'est grave, c'est dingue! Alors, lui, je l'ai explosé, je l'ai complètement explosé! Et alors là, ce que je vais faire, je vais prendre les gros pouces bleus que vous avez foutre dans la vidéo, je vais les foutre en tant qu'obus dans le tank, et avec mon gros canon d'assiette, je vais leur exploser leur chauvrai! <rire> Attention! Oh! Headshot, trickshot dans sa Putain! Je vais le niquer sa race. je vais revenir, je vais le niquer sa race. je vais le défoncer. Vous donnez votre pizza pepperoni chocolat en choix chocolat mayonnaise. Tu me fais chier. On déconne plus. Je vais sortir l'artillerie. Votre tête caracnique comme dans la tête. <rire> C'est une <le> patron <rire> N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de. <rire> de salope, avec les tutos, on apprend en s'amusant et aujourd'hui, je ne vais pas vous faire de tuto, parce que j'ai rendez-vous chez mon médecin pour mon herpes génital <rire> bon allez moi je vous laisse bisounours et prostitué, je vous aime putain abonne-toi je vous aime putain